Oui, bonjour à tous. Donc, on entre ici dans le webinaire d'Open Education Global francophone sur les objectifs de développement durable et les ressources éducatives libres. Donc, sur cette thématique qui, qui, en fait, rejoint ce qu'on considère être vertueux en ce moment de, de, prendre en compte la, la complexité du monde et des problématiques, mais de réussir à les résoudre tous ensemble et de former les gens à les résoudre ensemble. Euh, J'ai le plaisir d'accueillir trois intervenants qui vont intervenir dans l'ordre que je vais vous donner. Donc Gaëlle, Mange, directeur de développement du Centre de recherche interdisciplinaire de Paris, le CRI Paris. Euh, Sarah Marniès, responsable du campus de développement de l'Agence française de développement de l'AFD. Et enfin, Delphine Pomeray, directrice de l'Université virtuelle Environnement et Développement Durable, UVED. Je donne tout de suite la parole à Gaëlle pour le CRI qui va présenter sa vision des objectifs de développement durable. Euh, oui, merci Perrine. Euh, quand on en a discuté, tu m'as demandé de présenter euh, les objectifs du développement durable et euh, quel, quel, quel impact ça avait sur euh, l'éducation. Donc, euh, j'ai préparé quelques slides que je voudrais partager maintenant euh, et que je vais vous commenter. En espérant que ça marche. Bien sûr, ça va marcher. A aucun problème. <rire> on est tous euh, à faire oui. au mieux. En tout cas, j'ai demandé le, la demande. La demande est partie. La demande du partage de contenu est partie. Je ne sais pas où ça en est chez vous. Euh, donc, euh, rapidement, les... Est-ce que j'attends le, les slides quand même Pas mieux euh, Oui, c'est beaucoup mieux quand on n'as pas préparé les slides. J'ai déjà... <rire> Pour l'instant, ça, ça, ça, ça monte. Tu n'arrives pas à partager ton écran, c'est ça Non, ça n'aboutit pas. Mais je peux vous le faire à l'oral sur les slides, c'est juste un tout petit peu dommage. Tu ne peux pas partager l'écran sur lequel tu de slides. Je ne peux pas partager mon écran tout court. Alors. Ah je recommence. C'est formidable de voir que six mois après euh, mars, on en est toujours là. <rire> on a fait un nombre incalculable de calls et de partages de trucs. Et il y a encore des choses qui ne marchent pas. Euh, je ne connaissais pas Dav mais j'espère qu'il n'y a pas un bug euh, de mon côté. Euh... Est-ce bon. voudrais m'envoyer tes slides peut-être? Euh... Après, ouais, est-ce que ça, Sarah, tu veux.. Euh, on, peut, on peut commencer et puis pendant ce temps-là, Gaël. Euh, peut-être. Ce serait peut-être ouais, mieux. Ça va juste un peu. bah, euh, en fait, ça, ça me semble plus logique que Gaël commence s'il brosse ça. un. On hum. peut, on peut, mais c'est si si tu fais un tableau des ODD, qu'on oui. qu que c'est peut-être c'est peut être un apport d'entrée. Ce que je vous propose, je vais vous le faire oralement. Voilà, durable. allez, on y va. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, on, on aura les slides par ailleurs, d'accord oui. oh, voilà. Donc, les objectifs de développement durable, c'est un cadre pour l'action qui a été créé par les Nations Unies euh, en 2015. Il s'agit de 17 cibles qui sont autant de petites vignettes avec des choses très jolies comme euh, euh, ne plus avoir faim, euh, être en bonne santé, euh, l'éducation pour tous, etc. En fait, ce que je souhaitais euh, vous présenter euh, là, et, et les slides que vous ne verrez pas, ce qu'elle vous présente, c'est une sorte de narration euh, de là où on est, aujourd'hui euh, sur les SDG, ce qui est en fait la, la, la raison pour laquelle on a créé ces SDG et sur tout ce qui nous attend pour l'avenir et donc la, le, le type, euh, l'amplitude de ce qu'il faut qu'on mette en place pour pouvoir arriver euh, à, à, y ré, à répondre aux crises qui sont devant nous. Donc les ODD sont, si vous voulez, c'est un, un accord qui est universel, est signé par, par tous les pays, donc qui est extrêmement audacieux, et qui vise à mettre fin à la pauvreté dans toutes ses dimensions et à créer un monde égal, juste, sûr, pour tout le monde, tout en préservant l'environnement. Donc il y a à la fois des cibles qui sont sociales, des cibles économiques, des cibles environnementales. Les objectifs ont été très lourdement négociés et donc ce sera jamais parfait. Et il y a plein de critiques sur les ODD et beaucoup sont valides. Et je ne suis pas là pour vous dire que c'est la panacée, c'est juste un cadre de valeurs qui permet de présenter l'ensemble des choses qu'il faut faire. Euh, et cette légitimité d'avoir été signée par, par par tous les pays euh, est très importante, et c'est le cadre avec lequel on va euh, évoluer dans les années qui viennent. Alors, de quoi s'agit-il ben, En fait, en, si on prend un peu de recul, euh, en deux générations, fondamentalement, on est passé de 1 à 2 milliards de personnes à près de 8 milliards. Donc, ce qui est une augmentation considérable dans un temps extrêmement court. Euh, ça s'est doté, ça s'est assorti d'une augmentation du niveau de vie, là encore, quasiment universelle dans tous les pays du monde et aujourd'hui on a encore plus que 900 millions de personnes qui sont dans l'extrême pauvreté ce qui est sur 7,5 milliards et demi de personnes finalement beaucoup moins en proportion et là encore vous verriez des jolies courbes mais je vais vous les décrire comme ça il y a eu euh, un, un travail considérable sur les en particulier sur les 70 dernières années sur l'éducation ce qui fait qu'aujourd'hui l'analphabétisme et l'illettrisme est en régression euh, la santé euh, a, a, a évolué dans tous les pays et on a quasiment doublé euh, au niveau mondial euh, la l'espérance de vie et là encore c'est quelque chose qui est partagé par tous les pays même si certains sont en, plus en avance que d'autres euh, dans cette dans cette approche donc on a si vous voulez une sorte de développement humain euh, global euh, qui euh, qui se qui s'est opéré sur, deux, sur les deux dernières générations au détriment euh, d'une part des ressources, euh, d'autre part de l'environnement et en consommant une quantité astronomique d'énergie. Pour prendre juste un exemple, cette, quand la population faisait x6 entre 1900 et maintenant, euh, la consommation d'énergie totale du monde faisait x30 qui est énorme, d'accord Et 80% de ça, c'est euh, des combustibles fossiles dont il faut qu'on se débarrasse, d'une part parce que il n'y en a pas une, une quantité infinie, et d'autre part parce que ça émet énormément de gaz à effet de serre, et tout le monde euh, maintenant en connaît les conséquences. Euh, pour sur les, sur les ressources, pour prendre juste un chiffre, euh, on consomme annuellement à peu près 90 milliards de tonnes de matériaux. Voilà, on, a, on est 7 milliards d'individus, on consomme 12 fois, grosso modo, ce que l'on est. Et ce, aussi bien de, des, des ressources renouvelables, comme de la biomasse, que des ressources non renouvelables, comme des minerais ou des métaux. Donc, l'impact de notre développement est considérable, à la fois dans les ordres de grandeur, sur les masses, des, des choses qui sont... Qui sont réorganisé grâce à toute cette énergie qu'on a euh, qu'on a puisé, euh mais aussi dans l'espace puisque on est passé de moins d'un milliard d'hectares à presque cinq aujourd'hui qui est entièrement euh, dédié euh, aux activités humaines c'est fondamentalement euh, l'alimentation des animaux euh, puis euh, l'alimentation euh, humaine, enfin les cultures, et enfin un tout petit peu de bâti. Euh, mais là encore, on, est, on a, si vous voulez, une, une accélération, d'ailleurs c'est le nom donné à cette période, la grande accélération qui est absolument considérable. Donc euh, cette consommation de ressources, d'espace, d'énergie pour assurer ce développement, il a évidemment des impacts très très importants, l'explosion de des pollutions, en particulier celle dont on entend le plus parler par les gaz à effet de serre, dont le CO2 qui a explosé sur un siècle, mais aussi les mers et pour tout un tas d'autres raisons que je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Alors. Pourquoi est-ce que tout ça, c'est embêtant C'est évidemment parce que le, la conjonction de, ce, de, cette, de, cette, de cette massification du métabolisme humain a pour conséquence directe un effondrement du vivant. Euh, alors qui est mesuré maintenant et IPBES, donc l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, estime qu'aujourd'hui on a entre, euh, suivant les groupes, entre 10 à 50% des groupes animaux et végétaux qui sont en danger euh, d'extinction, soit critique, soit, euh, soit vulnérable, soit en danger critique d'extinction c'est considérable et ça va en s'accélérant et on estime que le rythme d'extinction de, de, de, de la biodiversité est entre 10 à 100 fois plus important que ce qu'il est d'habitude et si on ne fait rien dans les 10 ans euh, ou 20 ans à venir, on pourrait se retrouver avec un chiffre qui prendrait encore un autre zéro. Donc euh, pourquoi est-ce que le vivant c'est important si j'ose vous poser encore cette question euh, C'est bien évidemment que si on a le, le, le, les espèces disparaissent et que les écosystèmes euh, commencent à dysfonctionner, alors c'est l'ensemble de la biosphère qui fonctionne et ça a des impacts directs sur notre alimentation, notre santé, notre bien-être. Et donc, il y a un concept important qui est en émergence, euh, dans une commission récente de, de, de, de Lancet qui a, publié, qui a publié, si vous voulez, ce concept d'une seule santé. Nous avons une seule santé, la santé de l'humain, la santé des, de, du vivant, la santé de l'environnement. C'est une seule et même chose. Et malheureusement, la, la crise du Covid nous montre bien les effets rebonds qu'on peut avoir, la détérioration de, de l'environnement ayant un impact direct dans l'émergence des pandémies, de nouvelles pandémies. Alors, euh, si on veut résumer ça d'un trait, on dirait que la prospérité humaine, elle passe par le développement économique, elle nécessite beaucoup d'énergie et elle transforme le métabolisme de la biosphère. Et c'est ça qui diminue la capacité de la Terre à nous accueillir. Donc, on voit bien qu'il y a une implication très forte entre euh, ces différents paramètres. Alors, qu qu'est-ce qu qui va se passer demain ben, Demain, on a encore euh, énormément de pain sur la planche euh, pour euh, essayer de réduire les inégalités qui sont absolument considérables au sein des pays euh, et entre les pays. Euh, et on a des besoins essentiels euh, qui restent à couvrir euh, si on, on imagine dans les trajectoires les plus euh, aujourd'hui qui ont été révisées des de Nations Unies on, on s'attend à avoir entre 9 et 10 milliards d'individus d'ici euh, une à deux décennies euh, donc qui vont piquer et ensuite qui vont diminuer on a encore près d'un milliard de personnes qui sont dans l'extrême pauvreté près d'un milliard de personnes qui souffrent de faim et de malnutrition et entre une à 3 milliards de personnes suivant comment on compte qui n'ont euh, euh, qui, qui pas encore accès à l'énergie et aux services essentiels donc euh, le, le le, le développement ne va pas s'arrêter là maintenant tout de suite. Il est au contraire euh, en voie de, il va encore continuer sur euh, pendant au moins deux décennies. Et donc on a à la fois des indicateurs de développement humain et euh, qui sont euh, qui sont qui font partie du CSDG Et puis bien sûr, euh, euh, qui sont complétés par des des indicateurs sur ce qu'il convient de faire pour que l'on puisse rester à l'intérieur des limites euh, planétaires. Euh, C'est-à-dire euh, pouvoir assurer à la fois euh, l'accès à l'énergie et sortir des combustibles fossiles, pouvoir à la fois nourrir le monde et régénérer la biosphère. Des choses qui sont relativement antinomiques et qui nécessitent de rentrer dans une logique euh, complètement différente. Donc là, il y a un, un, un diagramme que j'aurais vraiment voulu vous montrer parce qu'il résume très bien quelle est la cible de ce qu'il faut obtenir. Alors, ça s'appelle le donut. Je ne sais pas pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce sujet, c'est des travaux de Kate Rowers, qui est une économiste, qui a représenté, si vous voulez, sous forme d'un anneau, à la fois le l'anneau est, est limité euh, dans son cercle intérieur par ce qu'elle appelle le plancher social c'est-à-dire l'ensemble des choses qu'il faut faire pour l'ensemble des êtres humains pour qu'ils puissent avoir une vie décente et digne euh, ça passe par, euh, évidemment, l'accès à l'eau, euh, l'éducation, euh, avoir, euh, avoir voix euh, dans les mécanismes politiques, euh, une forme d'équité sociale, l'égalité des sexes, etc., etc. Et puis, vous avez euh, au-delà un plancher, un, du, vous avez le plafond environnemental, les choses que l'on ne peut pas dépasser, parce que sinon, euh, on, on met en péril le fonctionnement de l'ensemble. Donc, entre ce plancher et ce plafond, vous avez un petit anneau qui est l'espace sûr et juste pour l'ensemble de l'humanité. Et, et c'est euh, la, la cible qu'il nous faut atteindre euh, conjointement. Et il y a une, un, un très beau travail qui a été fait sur justement l'identification euh, scientifique qui a été fait sur l'identification des critères essentiels pour ce plancher, et ce plafond. Et donc maintenant, on peut, on peut, on peut, euh, là encore, grâce à un petit dessin que vous ne voyez pas. Euh, représenter les SDG non pas comme simplement 17 petits carrés les uns à côté des autres, mais comme un alignement de trois cercles concentriques, si vous voulez. Il y a d'une part ceux qui assurent la stabilité de l'ensemble et qui sont des SDG environnementaux, le climat, l'eau, euh, la biodiversité. Euh, vous avez celui qui va, ceux qui vont, qui vont constituer le bon fonctionnement du système économique euh, au centre, et puis ceux qui assurent euh, les besoins essentiels euh, euh, sociaux et démocratiques. Et l'ensemble de ces trois cercles représente, si vous voulez, l'ensemble la, la, des chantiers qu'il faut, euh, euh, sur lesquels il faut travailler. Alors, euh, il y a un très beau travail qui a été fait euh, euh, à partir des données euh, publiques des, des, des pays euh, sur l'état d'avancement des différents pays par rapport à cette cible euh, qu'on appelle le, le, donc ce donut. Euh, et, et dans cet article qui est paru en 2018, donc c'est assez récent, euh, ce que l'on montre très bien, c'est que si vous, voulez, si vous prenez les pays qui sont très avancés euh, d'un point de vue de développement humain, mais qui ont outrepassé les limites planétaires d'un côté. Et puis, les pays qui sont beaucoup moins avancés et doivent développer leur population, mais notre... et elles sont restées à l'intérieur des limites biophysiques, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, aucun pays n'est dans le donut. Aucun. C'est-à-dire que vous avez la cible, et puis tous les pays autour, soit ils sont très développés, soit ils ne sont pas développés du tout, mais le développement se fait pour l'instant de manière prédatrice sur l'environnement, en tout cas de manière qui ne soit pas en accord avec les besoins de l'environnement. Donc, de ce point de vue-là, tous les pays du monde sont en voie de développement, parce que nous avons tous à évoluer pour pouvoir nous rapprocher de ce modèle qui est à la fois théorique, mais qui est aussi extrêmement pratique, parce que si on, ne, on rate une des dimensions des SDG, on, on va vers un appauvrissement global, soit économique, soit social, soit environnemental, et donc des conflits. C'est quand, quand même ça qui est en jeu. Donc, il y a, euh, ça, ça dessine, si vous voulez, les contours d'une transformation qui est considérable, et c'est une véritable transformation de civilisation, et aucun pays euh, ne peut euh, s'y soustraire. Alors, il y a une, une, une phrase de Johan Rockström, qui est le père des scientifiques de cette notion de limite planétaire, qui, euh, qui je pense, résume assez bien l'enjeu. Le, euh, et donc, je vous la cite, « L'abondance à l'intérieur des frontières planétaires exige un profond changement d'état d'esprit, pas une croissance sans limite », pas une croissance limitée, une croissance dans les limites. Donc c'est quelque chose qui est fondamentalement différent de tout ce que l'on a connu jusqu'à présent. Alors là, pour le coup, je vais avoir du mal à vous raconter cette slide-là, mais euh, fondamentalement, ce que l'on... Après vous avoir raconté tout ça, je pense que l'intuition qui vient, c'est que euh, fondamentalement, tout est lié et réciproquement. Parce que vous imaginez bien que s'il si s'agit de changer le modèle économique d'un pays ou changer son mix énergétique, ça a des impacts sur l'ensemble des secteurs. Si vous voulez changer l'agriculture, ça va évidemment avoir des impacts sociaux, économiques et environnementaux. Et tous les SDG sont liés à tous les SDG. Il y a même un site pour ça, qui s'appelle ambitionaction.net, qui a un outil qui permet de faire les, les corrélations entre les différents SDG et qui, vaut, et qui permet de visualiser à quel point on est dans un système extraordinairement complexe. Donc, <coughs> Cette approche, euh, la, la, la, la complexité de la transition que l'on doit mener euh, collectivement est telle que les approches pour le faire doivent aussi évoluer. Le système, les systèmes euh, scientifiques, politiques, techniques, traditionnels ne sont plus euh, capables de pouvoir répondre euh, de façon cohérente à l'ensemble de ces défis en même temps. Et, et, et donc, il y a au moins cinq éléments qui sont importants pour les approches à venir. Euh, la première, évidemment, la plus qui gouverne un peu toutes les autres, c'est que qu'on euh, doit avoir une vision systémique et bien comprendre quel est l'espace des problèmes, bien comprendre quels sont les effets de levier euh, euh, et voir euh, justement comment est-ce que euh, les différents sujets interagissent. Euh, donc, si on a une approche systémique, on peut imaginer d'avoir euh, euh, une approche qui soit intégrée, c'est-à-dire de penser à la fois les effets positifs et négatifs qu'ont euh, les ODD sur les autres ODD. Et ça, c'est possible si on est interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on soit capable de mobiliser différentes expertises qui viennent de milieux, de milieux différents et qui soient capables de discuter et de comprendre quelle est euh, la réalité euh, des, autres, euh, des autres disciplines et non pas euh, euh, s'ériger comme ayant la solution alors qu'ils euh, n'ont pas encore vu l'ensemble du problème. Euh, deux autres dimensions pour finir peut-être euh, sur ce sujet. Euh, les solutions, en tout cas celles qu'on voit émerger, sont par approche extrêmement complémentaires. C'est un système par tranche. Si vous imaginez un camembert, il y a une partie qui va faire 5%, une autre partie qui va faire 5%, et si vous avez 20 parties qui font 5%, ben vous avez euh, 100%. Par contre, le côté, il euh, y a une solution magique qui va permettre de résoudre l'ensemble des problèmes, euh, ça ne marche absolument pas. Et une des illustrations de ça, mais qui est peut-être la plus difficile à comprendre aujourd'hui euh, dans, le, le, dans ce que l'on observe dans les, les débats d'idées autour de ces sujets, c'est qu'on a besoin à ce stade, puisqu'on n'a pas encore les, les, les clés de, des solutions qui sont les plus efficaces, d'être totalement agnostique et de combiner des choses qui, a priori, sont euh, relativement euh, opposées. Comme par exemple, pour l'énergie, il faut à la fois être sobre et à la fois innover. Il faut à la fois réduire massivement la consommation d'énergie et développer le renouvelable et développer le nucléaire. Il y a une, y a une sorte de, de, de complexité là, en particulier pour euh, des des systèmes de pensée qui sont établis en cohérence à l'intérieur, mais qui sont parfois vus en opposition, euh, on va rentrer dans un, un, un, un besoin de pouvoir aller euh, construire avec euh, les ennemis d'hier, pour le dire comme ça. Euh, et cette, euh, cette logique-là, alors elle est, elle est bien connue, elle est... Elle est elle, est, elle a été euh, très bien résumée par la fable de, de l'éléphant et des cinq aveugles, qu'on aime particulièrement au prix euh, C'est une vieille fable euh, d'Asie qui dit que si vous avez des moines aveugles autour d'un éléphant, chacun va voir un bout de l'éléphant et va considérer que l'éléphant est une chose qu'il a, qu a compris. Donc si vous avez euh, touché une, une trompe, eh bien, vous pensez que c'est un serpent. Si vous, si vous touchez le flanc, vous pensez que c'est un mur. Si vous avez touché le... le, le, le la patte de l'éléphant, vous pensez que ça allait être un arbre, etc. Et chacun est persuadé qu'il a raison puisqu'il sait ce qu'il a senti, il sait ce qu'il a perçu et donc euh, il y a des débats sans fin. En fait… Euh, c'est une très bonne illustration, c'est une très bonne métaphore de ce que c'est que le développement durable. Les problèmes sont intimement et inextricablement liés et donc on doit développer des capacités à coopérer de, pour les aborder de manière intégrée. Et, et pour ça, il faut pouvoir passer derrière euh, ce que l'on ne voit pas et se dire que euh, ceux qui ont une autre vision de l'éléphant, bah, finalement, euh, euh, ont aussi euh, leur mot à dire et, et, et c'est en co-construisant qu'on trouvera quelque chose qui sera euh, euh, plus juste et plus efficace. Donc tout ça... Euh, nous amène à non seulement des transformations techniques, des transformations culturelles euh, à, à très grosse échelle et donc nécessite euh, de repenser euh, fondamentalement l'apprentissage. C'est à dire que nos méthodes d'apprentissage et nos objectifs d'apprentissage doivent évoluer tout simplement parce qu'on euh, n'a pas euh, appris, en tout cas moi j'ai pas appris à l'école euh, à prendre soin de moi euh, des autres euh, de la planète. Euh, je pense qu'on est, on est, on est beaucoup à, à découvrir euh, euh, en ce moment que énormément de choses qui sont nécessaires pour le monde de demain, ben on ne les apprend pas nécessairement euh, ni à l'école ni à l'université euh, et, et c'est toute la société qui doit maintenant évoluer. Donc ça comprend euh, à la fois euh, les petites classes euh, jusqu'à jusqu la formation professionnelle et bien au-delà puisqu'on apprend euh, évidemment dans, dans tous les cadres. Alors quelques, quelques idées euh, pour, pour pour, pour finir sur ça qui, qui peut-être donne un petit peu de, de perspective sur le les outils qui permettent de penser cette ces transformations Ce sont des outils euh, qui sont déjà développés par un certain nombre de, de, de pionniers euh, aux quatre coins de la planète et euh, fondamentalement l'idée c'est de passer des savoirs d'hier euh, à la, à, à la au défi d'aujourd'hui comment est-ce qu'on va euh, pouvoir engager euh, les, les apprenants il y a par exemple 100 millions d'étudiants dans les universités ça fait beaucoup de cerveaux disponibles euh, pour reprendre euh, une formule consacrée imaginez que ces étudiants puissent faire de la recherche ou participer à la recherche pour trouver des solutions, je pense qu'on aurait libéré un capital humain considérable et puis en plus c'est très intéressant de s'engager pour essayer de résoudre les problèmes de la planète. C'est valable évidemment non seulement pour les universités mais aussi pour les lycées, les collèges et a fortiori pour l'ensemble des gens qui sont en formation ou qui sont dans la vie professionnelle. On doit pouvoir construire des collectifs capables de résoudre plus largement en coopérant à très grosse échelle. Et donc deux petits deux idées peut-être illustrées rapidement. La première, c'est que l'une des choses que l'on doit apprendre à faire, c'est apprendre à devenir, à apprendre à être heureux et apprendre à être résilient. Ça a l'air bête dit comme ça, mais en fait, il y a maintenant beaucoup de travaux, en particulier du côté de Amérique du Nord, sur les les conditions et les, et les compétences qui sont nécessaires pour ce type d'apprentissage euh, et comment est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on le met en pratique. Pourquoi ben Parce que si on continue à s'accrocher sur la sacro-sainte euh, croissance économique, on n'arrivera pas à répondre à tous nos enjeux. En revanche, si euh, on se concentre, comme par exemple vient de le faire, la Nouvelle-Zélande, sur euh, le, le bien-être euh, et on se concentre sur comment est-ce qu'on engage des moyens pour améliorer le bien-être des populations, alors on rentre plus facilement dans le donut parce que l'objectif, qui est euh, collectif et beaucoup plus euh, en ligne avec euh, les besoins euh, des personnes. Donc, apprendre à être heureux, c'est aussi, par exemple, apprendre à développer ce qu'on appelle les, les life skills ou les compétences de vie. Euh, c'est par exemple ce que fait Dream a Dream en, en, en Inde, qui a qui a permis à des centaines de milliers de gamins de de, de, de des rues de trouver les moyens d'assu de de, de, de s'assurer de trouver euh, leur place dans la société. C'est aussi euh, donc il y a un certain nombre, si vous voulez, de, de, de d'entrepreneurs euh, sociaux et de, de formateurs, d'enseignants qui ont déjà euh, beaucoup déblayé ce terrain et là maintenant il y a une matière que l'on peut essayer de, de faire passer à l'échelle. Donc premier grand bloc euh, d'amélioration apprendre à travailler sur les compétences euh, qui sont euh, vitales dans le monde qui vient à savoir comment est-ce qu'on est, -ce qu on est euh, comment est-ce qu'on prend euh, comment est-ce qu'on développe euh, son, son, sa, sa capacité à résilience à être acteur dans le monde et, et à être, et être plus heureux. Et le deuxième grand bloc je dirais c'est la capacité à coopérer, euh, je en parlais un peu tout à l'heure, pour résoudre et en part, donc ce qu'on appelle euh, apprendre à résoudre ensemble. Comment est-ce qu'on apprend à relever des défis Là encore, euh, trois exemples très rapidement. Euh, Design for change en, angle, en, en, en Inde, là encore qui a été décliné en France euh, sous le, euh, avec le bâtisseur de possible. c'est un moyen pour les enfants dès 4 ans d'apprendre à relever euh, des défis à leur échelle, dans leur environnement. Et ce, cette capacité à, à voir comment est-ce qu'on peut euh, changer quelque chose qui ne nous plaît pas euh, euh, en travaillant ensemble, c'est quelque chose, par exemple, qu qui peut et qui doit être développé à, à plus grande échelle. Euh, aux États-Unis, il y a une très belle école qui s'appelle Quest to Learn, qui permet d'apprendre à relever les défis, non pas par le faire, non pas, mais par le jeu, euh, où les étudiants sont invités eux-mêmes à développer des jeux pour faciliter l'apprentissage des autres. Donc, euh, là encore, ça colle relativement bien avec la manière dont apprennent les jeunes. Enfin, un troisième exemple qu'on développe au CRI qui est la manière d'apprendre à relever les défis par la recherche avec le programme Les Saventuriers qui a permis à euh, une centaine de milliers d'enfants de découvrir euh, dès, euh, le, dès le collège et parfois et même avant euh, comment est-ce qu'on peut euh, euh, avoir un raisonnement de comment est-ce que le raisonnement scientifique peut en fait être utilisé dans la classe pour euh, engager les jeunes, les mobiliser et leur faire, euh, leur faire découvrir euh, la, cette, cette passion de vouloir euh, creuser par eux-mêmes et développer des choses ensemble. Donc l'ensemble de ces, de ces grands modèles, de, de, qui sont des modèles alternatifs, qui sont à construire, qui sont à raffiner, qui sont à développer, il y en a bien d'autres, euh, sont euh, probablement les germes de, du monde de l'éducation de demain dont on a besoin pour affronter les problèmes auxquels on est confronté, Et le rôle des approches ouvertes et participatives est totalement central. Vu la complexité des enjeux, on ne peut pas avoir une logique euh, en silo où chacun euh, présenterait son cours ou son information sans pouvoir le donner à l'autre. Et On ne peut pas se permettre d'avoir de la friction dans le système vu la complexité euh, et la nécessité d'intégration euh, euh, que l'on observe. Euh, donc, on l'a résumé, nous, dans notre euh, d'une phrase en disant que personne, aucune personne, aucune organisation ne peut à elle seule identifier, combiner, maîtriser toutes les connaissances et les compétences nécessaires pour résoudre nos défis communs, ni assurer leur partage et leur adoption à l'échelle d'un pays euh, à fortiori du monde. Euh, donc, on est bien dans cette nécessité de créer des espaces euh, de collaboration euh, euh, le plus libre possible. Euh, et c'est là où, où la démarche, les démarches open source et open access prennent euh, absolument tout euh, leur sens. Et pour finir là-dessus, euh, euh, juste un petit mot pour vous dire que donc on a, euh, au CRI, avec une cinquantaine de partenaires, créé euh, cette euh, initiative qu'on appelle Learning Planet, qui est un écosystème ouvert, la planète apprenante, où chacun des partenaires qui développent soit des contenus, des méthodes euh, ou des questionnements sur comment faire pour aborder cette transition, quelle transformation de l'éducation euh, on peut faire, recenser les bonnes pratiques, aider à les diffuser. Euh, on souhaite créer une sorte de creuset commun où chacun peut contribuer. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et je vous remercie de m'avoir écouté sans les slides. Alors, euh, félicitations Gaël parce que j'ai trouvé ça très Juste pour faire un tout petit point technique, j'ai essayé d'illustrer tes propos successivement par ces petites icônes des 17 objectifs de développement durable, qui donc ont été le fruit d'un travail de deux ans, hein, euh, qui avait déjà existé. Et, et non, ce n'est pas juste des dessins pour faire joli. Je trouve qu'on est justement, justement dans un monde où si personne ne, ne donne le « là » vers où aller, ben, finalement, euh, on est un peu perdu. Là, il y a au moins encore une instance qui s'y intéresse et qui essaie de, de donner un objectif. Ce n'est pas parfait, mais c'est largement mieux que rien. Et euh, je remarque euh, de plus en plus des personnes qui, qui s'emparent de ces objectifs de développement durable euh, avec toute la complexité nécessaire. Donc, j'ai essayé d'illustrer euh, successivement les 17 objectifs de développement durable que vous trouverez euh, partout, vous pouvez vous renseigner. En la théorie du donut, j'ai même trouvé tout à l'heure euh, euh, les objectifs de développement durable Rencontre la théorie du donut. Donc là on est, on est déjà. Ben voilà, je sais pas qui est cette organisation, mais bon, euh, ils ont, apparemment ils t'ont écouté. Euh, et puis euh, là j'ai partagé l'écran vers une planète apprenante. Mais euh, ben tu peux nous partager les slides dans le chat hein, euh, par un lien. Et puis comme ça tous les tous les participants pourront en bénéficier. Voilà, merci euh, beaucoup. C'était pour moi c'est très clair. Et pourtant, je ne suis pas une, une spécialiste de la question. Euh, Sarah, est-ce que tu pourrais nous présenter ce que vous faites à l'AFD J'arrête le partage de mon écran. Très bien, je prends la suite. Donc moi, j'aurais à présenter quelque chose à la fin. Donc on va voir si j'y arrive. J'y crois. Euh, donc je vais rebondir évidemment sur ce que vient de dire Gaëlle. Euh, on, moi je retiens trois choses à ce stade de, de mise en œuvre de cet agenda du développement durable. D'abord l'urgence dans laquelle nous sommes. Euh, il est vraiment urgent de, de sonner le toxin, de, de, de, de bien prendre conscience que non seulement toutes les cibles pourraient ne pas être atteintes à ce jour, mais que certaines trajectoires, comme par exemple celle de la réduction des inégalités, semble se dégrader, c'est ce que montrait le, le rapport du GSDR, ce groupe de scientifiques indépendants qui s'est penché sur l'avancement de l'agenda l'an dernier et qui a quand même tiré, tiré le toxin, parce que, sonné le toxin parce qu'on parce qu n'est pas très, très avancé et on est en danger sur, sur certaines trajectoires. Donc le, le premier point important, c'est il est urgent de réagir, il est urgent de prendre conscience de, de la nécessité d'être de, de de, plus proactif sur cet agenda. Ensuite, le, le deuxième point extrêmement important, et Gaël en a bien et beaucoup parlé, c'est celui du changement de paradigme dans lequel nous sommes. Euh, on est dans un monde complexe. Donc, on, on est aujourd'hui dans un, un monde où les flux de communication, d'échange se multiplient, les brassages, les interdépendants dans tous les sens. C'est ce qui fait que les ODD sont interdépendants, évidemment. Les boucles de rétroaction, les, on n'est plus du tout dans un paradigme qui met la linéarité au cœur de... De, de son système, on est, dans un, on est dans un paradigme de la complexité. Et comme le disait Gaëlle, ben on, il faut raisonner système. Il faut raisonner système, on ne peut plus penser en silo, on ne peut plus penser en discipline. Il faut brasser l'arbre, il faut faire dialoguer les savoirs pour arriver à comprendre quelque chose. Il faut essayer de regarder un problème à travers le prisme de différentes disciplines et il faut favoriser l'interdisciplinarité le vrai dialogue entre les disciplines pour euh, arriver à comprendre ce qu'on vit, à, à essayer de trouver du sens dans ce qu'on vit et pour évidemment trouver des solutions. Donc, on, on, on ne peut plus ce qui est très important, c'est que dans, dans ce changement de paradigme, on ne peut plus chercher, faire de la science de la même manière. On doit faire vraiment dialoguer les, les sciences et on ne peut plus apprendre de la même manière. On peut plus apprendre discipline par discipline dans des silos. Il faut absolument qu'on qu soit dans le dialogue des disciplines pour arriver à apprendre et à, comp à comprendre et à apprendre. Et puis le, le troisième point très important, c'est celui de, de la nécessité de, de transformer. Donc il y a urgence, on est dans un monde complexe et malgré tout ça, il faut qu'on soit en capacité de, de, de changer de modèle et de, de, de trouver des solutions. Et euh, donc la notion d'acteur du changement un peu galvaudée euh, est quand même importante parce qu'il faut qu'on soit des acteurs capables de regarder le monde et de et de penser de sortir des boîtes, on dit sortir de la boîte, essayer de regarder de manière innovante et de trouver des solutions. Donc, c'est un travail immense toute la réflexion autour de changer euh, changer nos imaginaires euh, on est formaté on est euh, un individu qui, qui pense euh, comme on, on nous a appris à penser euh, et on est héritier de cette euh, tradition cartésienne euh, qui fait que ben on on, on, pense, euh, on, on pense en silo, on, on découpe pour comprendre un problème, euh, on, on regarde des problèmes de manière euh, très euh, spécifique au lieu de les regarder dans leur, dans leur système. Et euh, on est fait aussi d'imaginaire, et l'imaginaire le, le, cartésien qui, qui, qui, qui coupe l'homme de la nature est aussi un, un grand problème aujourd'hui. On a construit notre développement en Occident sur cette conception que euh, ben, l'homme était maître et possesseur de la nature et, et, et que donc il, il allait construire son progrès euh, sur l'exploitation de la, de la nature en associant progrès et richesse matérielle à amélioration des conditions de vie au détriment de, des ressources de la planète. On s'aperçoit aujourd'hui que cette conception est plus du tout tenable et que c'est celle qui nous mène dans le mur. Il faut donc re il faut essayer de, de sortir de ces imaginaires et d'en reconstruire, d'en construire des nouveaux. Donc ça veut dire travailler sur soi, ça veut dire, ça veut dire se former pour, pour se changer d'abord. Se changer, changer notre manière de regarder le monde. Euh, changer notre manière de, de nous concevoir dans le monde, no, notre rapport euh, au monde, notre manière d'habiter le monde. Et, et ça, c'est vraiment l'enjeu le, dans lequel nous sommes tous aujourd'hui, repenser notre manière d'habiter le monde et, et, et, et renouer, reconnecter, re, renouer avec la nature, se reconnecter avec la nature. Donc, comment on fait tout ça en gros, ce, ce, ce qui est vraiment essentiel de comprendre, c'est que euh, l'enjeu de la formation aujourd'hui est immense parce qu'il euh, consiste à faire prendre conscience de la complexité dans laquelle on vit, de, de, de, de faire prendre conscience de, des biais et du formatage que, dans lequel nous sommes pour arriver à, à, à, nous, à, à évoluer dans ce monde complexe et de nous changer euh, pour essayer euh, d'être apporteurs de solutions et pour essayer de, de trouver des voies dans ce, dans ce monde complexe. Du coup, euh, au campus de l'AFD, donc l'AFD c'est l'Agence française de développement, c'est cette agence qui met en œuvre l'aide au développement de la France dans les pays du Sud. Alors, on dit le Sud, les pays en développement, c'est un terme qui est de moins en moins accepté, mais c'est les pays qui émergent et donc en voie de développement ou émergents. Donc, on travaille avec ces pays et euh, pour essayer de, de les accompagner sur la voie des transitions. Donc, euh, essayer d'aller vers ces transitions, vers un développement durable et vers l'atteinte des ODD. Donc, ce qui est très important aujourd'hui, c'est de bien comprendre qu'une transition et, et donc un projet ou une politique de transition ne peut être mise en place que par des acteurs qui ont en tête le monde dans lequel ils évoluent, sa complexité et qui, ont, euh, travail, et qui travaillent sur leur capacité à prendre en main le changement. Donc, on est face à cet objectif d'accompagner des acteurs pour qu'ils se changent et qu'ils soient en capacité de changer, se changer pour changer, se transformer pour transformer. Euh, donc, ça veut dire à la fois <cười> appréhender la complexité et toute sa diversité, l'interdisciplinarité qui nécessite tout ça. Ça veut dire... Acquérir des nouvelles compétences pour être acteur du changement, donc Gaël en a largement parlé, mais aujourd'hui dans les pro programmes de formation, il est essentiel de travailler sur le savoir-être pour acquérir des compétences en, en créativité, en intelligence collective, comment travailler en intelligence collective. Collectif, comment être dans la communication euh, active, comment être capable de penser ensemble et de trouver des solutions ensemble, comment être capable, et ça c'est très important, de créer du sens et, et d'imaginer de, et, et de, et, et des récits qui, qui donnent du sens, qui permettent de se projeter et d'aller vers euh, des, des futurs plus, plus souhaitables. Donc toutes ces compétences, il faut absolument aujourd'hui qu'elles soient... Euh, sinon au cœur, en tout cas en accompagnement de, de, de, de tous les programmes de formation. Compétences techniques, c'est nécessaire, mais compétences en savoir-être, c'est essentiel aussi pour être des, euh, pour vraiment arriver à accompagner des acteurs sur la voie des, du changement. Et puis. Euh, la question se pose aussi de, de, de apprendre comment, bien sûr, donc apprendre quoi On le voit, il faut apprendre large et apprendre de nouvelles compétences, mais apprendre comment c'est essentiel aussi parce que dans un monde où, où l'information est, est partout, dans un monde où, où on a à disposition des nouveaux outils et des nouvelles manières de faire, la notion de comment apprendre, comment parler au cerveau pour que la transmission se fasse, pour qu'on soit en capacité de comprendre, de sortir des biais et de, et de, et de, et de bien interpréter les l'échange, les, les, les de, de bien être en capacité de, de recevoir et de donner en même temps. Ça, ça demande vraiment de réinventer les pédagogies pour, pour être dans, dans une, une capacité de d'écoute et de et de contribution euh, au changement donc on est euh, au campus sur ce cette double ce double objectif apprendre autre chose et apprendre autrement et évidemment et j'en viens euh, au, à l'utilisation du digital euh, une des manières de faire c'est euh, d'utiliser au mieux les outils digitaux donc euh, euh, en préambule, évidemment, euh, on a ce, ce besoin de, de, de faire du mixte parce qu'il est extrêmement euh, contre-productif euh, de, de ne faire que du digital parce qu'on sait aujourd'hui, euh, les neurosciences l'ont montré, qu'il faut du lien, il faut être intégré dans des communauté de pairs pour, pour, pour dialoguer et pour apprendre au mieux. Donc, on n'est pas là pour dire qu'il faut faire du tout digital, évidemment, mais il faut utiliser au mieux le digital pour avoir accès aux connaissances et pour diffuser ces connaissances, organiser les collaborations, faire dialoguer ensemble des acteurs complémentaires qui ont envie de réfléchir ensemble. Et c'est là que j'en viens, à ce portail de ressources que, sur lequel on, on travaille depuis quelques mois, au campus de l'AFD, qu'on essaie de mettre en place avec ce, cet objectif de, euh, de diffuser massivement les, les connaissances qui existent sur les sujets en lien avec les transitions vers le développement durable et vers les ODD. Euh, donc cette, euh, ce, cet outil, l'idée c'est à la fois... Euh, donc on est sur un outil qui est, euh, euh, qui est sur euh, à la fois faciliter l'accès aux ressources, dans, les, dans la galaxie des dispositifs euh, web, des dispositifs pédagogiques web, on est sur un objet hybride qui est à la fois sur faciliter l'accès aux ressources et accompagner les apprenants. Donc, on est euh, sur un répertoire de ressources euh, avec cette idée de mettre à disposition, de sélectionner, de hiérarchiser, de, de trouver une architecture qui facilite l'accès aux ressources sur les transitions, aux ressources libres sur les transitions. Et puis, euh, on est euh, dans cet objectif qui est, qui est compliqué, mais, qui, mais sur lequel on travaille, d'accompagner autant que possible les apprenants euh, pour faire en sorte qu'ils ne soient pas seuls face à leurs ressources et qu'ils soient intégrés dans des réflexions. Donc je vais essayer de vous de vous partager mon écran pour, euh, pour vous montrer où nous en sommes dans la construction de ce portail qui va être lancé la semaine prochaine. Donc, on, il y a une version euh, 0 euh, ou euh, 1 sur laquelle on, on, on a travaillé euh, récemment pour l'améliorer. Donc, là, la nouvelle version, elle ressemble à ceci. Est-ce que je vais y arriver Yes Donc, on a, euh, on, on, on a une page d'accueil qui n'est pas là. Et on tombe sur cette sur cette première page qui est euh, qui qui vous dit comprenez un monde complexe et devenez acteur des transitions vos ressources pédagogiques digitales sélectionnées par le campus donc l'idée c'est de faire ce travail de sélection parmi les ressources libres qui existent pour faciliter leur accès euh, donc les ressources sur lesquelles on travaille, elles sont très diverses. On n'est pas seulement sur des ressources académiques parce qu'on on considère que dans le monde d'aujourd'hui et face à la variété des ressources qui sont produites, on trouve, euh, que ce soit dans les podcasts euh, radio, euh, France Culture en fait des magnifiques ou euh, des podcasts... Euh, comme VLAN ou Thinkerview, on a vraiment aujourd'hui des podcasts très intéressants qui répondent à cet objectif qu'on a d'inspirer. Il faut aujourd'hui de plus en plus écouter et s'inspirer, et ce qui donne envie d'aller dans des nouvelles directions. Donc, on s'autorise à mettre beaucoup de ressources. Alors, vous allez voir qu'elles sont triées, et là je vous montre. Vous voyez peut-être les, les petites cases euh, qui sont en haut. Donc, on a, on a essayé de, de les regrouper par grandes thématiques, et donc les thématiques elles sont notamment. Euh, ah Je ne sais pas si vous c'est comme moi, mais moi j'ai Delphine en grand, et j'ai ah. plus. Non Vous, vous avez en grand le. Ah voilà, c'est. Okay. <rire> voilà. C'est pas que je ne veux plus. C'est juste que je voyais plus mes petites cases. Alors donc on a par exemple donc euh, on a fait euh, une boîte dans laquelle on a classé les ressources sur gouvernance mondiale, aide et ODD. Donc là dedans on trouvera beaucoup de ressources sur ce thème. On a une une case sur complexité, révolution scientifique et technologique. Il nous semblait très important de mettre à disposition des ressources qui montrent la complexité du monde et qui expliquent pourquoi on en est là et, et quels sont les, les, les changements de paradigme à l'œuvre dans ce domaine. Et donc, on a des vidéos très intéressantes et des ressources sur ces sujets. Des sociétés en transition, bien sûr, donc les aspects sociopolitiques tout ce qui tourne autour de climat, biodiversité et territoire, avec tout, toutes les ressources, notamment sur les villes, les, le climat, la biodive, etc., vers des économies inclusives et durables. Euh, gérer des projets, donc ça c'est très important aussi quand on est acteur du développement, et puis devenir acteur du changement, là on a beaucoup de compétences 21e siècle. On a donc là-dedans, ben, on a notamment positionné des, le MOOC du CRI sur... Euh, sur « Apprendre autrement ». On a évidemment beaucoup de, de ressources de l'UVED, euh, le MOOC ODD, biodiversité, toutes les ressources sur le développement durable. Et on est pour le moment en train de construire euh, l'offre, donc on, on, on, met, on rentre les ressources petit à petit. Et comme vous le voyez, en haut, tout en haut, on a à la fois l'accueil, c'est une page, euh, donc, euh, sur laquelle on sélectionne les ressources du mois, une douzaine. Ensuite, on a les catalogues de ressources où vous cliquez par grandes catégorie. Et puis ensuite, on a des playlists. Donc, c'est l'idée de mettre des parcours thématiques euh, pour, euh, si vous voulez, si vous n'avez pas le temps de faire un MOOC en entier, mais que vous voulez vous former à la biodiversité. Par exemple, on travaille avec l'UVED sur un petit parcours biodive qui sera placé euh, ici. Et donc, euh, l'idée, c'est euh, à la fois euh, d'accompagner les apprenants dans le cadre des MOOC qu'on que, qu a en propre, parce que l'AFD est aussi producteur de ressources. Et donc là, ils sont récupérés sur une plateforme LMS et ils sont animés... Euh, comme des MOOC et donc là on a on peut animer nos communautés d'apprenants depuis notre commun, notre plateforme LMS et puis c'est d'essayer de faire en sorte que cette plateforme petit à petit elle soit reliée donc à, à donc il va y avoir un chat il va y avoir la possibilité de d'intégrer de, de, les parcours, on va essayer d'intégrer les, les, les parcours sur le, le LMS pour les animer et essayer de faire en sorte que des communautés soient nouées autour de, de ces différentes thématiques et soient animées dans la durée. Voilà, donc en gros, voilà à quoi va ressembler cette plateforme. Je pense que je n'oublie pas trop… D'informations, euh, je vous en... Ah oui, cette idée qu'on fait des ressources propres, euh, juste pour les préciser, donc on travaille sur des MOOC en particulier, on est partenaire de l'UVED sur un certain nombre de MOOC, on en a aussi un partenariat euh, avec, euh, on est en train de travailler sur un MOOC genre avec euh, l'AEF, avec... Euh, la Banque africaine de développement Expertise France. On est en train de travailler avec l'ADEME sur un MOOC Ville. On, a, on essaie de nouer des partenariats pour produire des MOOCs sur ces sujets. Et puis, on produit aussi une série qui va, dont la saison 2 va, va être lancée la semaine prochaine, euh, sur, qui s'appelle Des Nouvelles de demain. Donc vous la voyez, là, il y a la petite case. Et donc là, on est sur des, des interviews de 15 à 20 minutes avec des, des personnalités inspirantes du Nord et du Sud sur comment on change, comment on change le monde, comment on, on va vers de nouvelles voies. Euh, et notamment dans la saison 2, il y aura euh, François Tadei euh, du CRI et euh, plein de plein de personnalités passionnantes. Je vous invite à suivre cette série sur les réseaux sociaux de l'AFD où elle sera postée là à partir de la semaine prochaine. Donc, voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup pour ta présentation, Sarah. Ça donne très envie d'aller voir et on voit à quel point euh, c'est concordant. Alors, je sais que vous, vous travaillez déjà ensemble. Hein. Je ne vous ai pas connu euh, l'un avec l'autre euh, directement. Et, et c'est vrai qu'il y a toujours cette notion de. On, on nous a mal élevés. Alors, avec les outils euh, qui étaient euh, ceux des années euh, il y a 30 ans, disons, <rire> c'était euh, euh, toute une vision. Mais ce qui nous, ce qui nous surprend, c'est que c'est encore hein, le cas. Mmh. C'est-à-dire qu'il y, y a des silos entre l'école, euh, les, les, les écrans, hein, les, les, qui sont caricaturés souvent, les possibilités pourtant qu'ils offrent incroyables de, de comprendre la complexité du monde, et puis toutes ces ressources éducatives qui nous permettent de faire le lien dans, dans son ensemble sur la complexité du monde et les solutions à apporter et la collaboration ce qu'on appelle souvent la, les compétences du 21e siècle, mmh. ou les compétences de vie, mmh. ce qui va nous permettre de grandir, de, de nous accomplir et d'aider la planète en même temps. Alors pour tout ça, il y avait vraiment euh, l'université euh, virtuelle en développement durable, l'UVED, euh, du qui était euh, assez précurseur euh, quand elle a été euh, imaginée. Delphine Pomeray est sa directrice et elle va vous expliquer euh, euh, ce, qu euh, ce que l'UVED propose et euh, comment euh, finalement, euh, avant tout le monde, quasiment, euh, en tout cas moi je suivais ça à l'époque, euh, ils ont compris que les ODD étaient vraiment un, une façon d'orchestrer de, euh, euh, l'ensemble. Delphine, à toi. Oui, merci Perrine. Alors oui, ma présentation va effectivement se focaliser sur le, le MOOC euh, ODD, donc, qu'on a, qu a produit et, et coordonné. Peut-être juste en quelques mots présenter l'UVED pour euh, celles et ceux qui ne, qui ne connaissent pas. En fait, on est une université virtuelle, une université numérique thématique, parmi toutes celles qui existent en France, hein, il y en a huit, sur des domaines disciplinaires. Et donc, la Fondation UVED est euh, une UNT transversale, pluridisciplinaire donc, puisqu'elle ne traite que du domaine de l'environnement et de la transition écologique. Et donc, on a pour mission de favoriser le libre accès au savoir, à l'éducation, à la formation de l'ensemble des acteurs du domaine, de l'environnement et de la transition écologique. Alors, avec pour mission principale, d'apporter un complément pédagogique aux formations des établissements d'enseignement supérieur en priorité. Donc, en proposant aux étudiants de tous les cursus des compléments de cours qui sont en libre accès, validés scientifiquement, pédagogiquement, techniquement. On met à disposition des enseignants des e-contenus à utiliser comme support ou comme complément à, à leurs enseignements. Et puis, on apporte aussi euh, au grand public des informations fiables et des contenus pédagogiques labellisés. Et notamment, donc pour justement rendre le savoir accessible à tous gratuitement, on a décidé en, à partir de 2014 de produire et de coordonner des MOOC, donc des cours en ligne gratuits, ouverts à tous, qui ont la particularité d'être plurietablissements, établissement pluridisciplinaires, pluri pluripartenaires. Sur les, alors les, les MOOC traitent effectivement sont introductifs pour la majorité et euh, portent sur les grands défis sociétaux et problématiques euh, environnementales. Voilà. Donc, en, en règle générale, on aide les établissements, euh, voilà, d'enseignement supérieur à intégrer ces enjeux, à outiller les enseignants pour à la fois pour qu'ils se forment et qu'ils forment leurs étudiants toutes disciplines confondues, et on s'adresse donc au, au public, au grand public, aux citoyens, à travers nos MOOC, puisqu'ils sont accessibles et, et gratuits et ouverts à tous. Juste pour rappel ce qu'est qu un MOOC, pour ceux qui ne connaissent pas, Donc généralement c'est un cours sous forme de vidéo, voilà, associé à des activités pédagogiques en ligne, ça peut être des quiz, des exercices de réflexion, des devoirs évalués par les pairs associé également à un forum pour échanger entre apprenants et pour permettre les interactions avec les experts intervenants. Et puis, ça permet aussi d'avoir accès à des ressources d'approfondissement. Voilà. Euh, du coup, en 2017, on a, euh, UVED a décidé de produire et de coordonner un MOOC sur les ODD, en fait, pour mieux faire connaître les, les 17 ODD, d'aider à mieux les prendre en compte et de donner envie, en fait, de de se mobiliser et d'agir concrètement. Alors, notre volonté en fait, de réaliser un, un MOOC sur les ODD, en fait, c'est appuyer sur le constat que les ODD étaient encore méconnus, que ce soit dans la population ou au sein des organisations privées et, et publiques. Or, cet agenda universel, il pourra être atteint que si les acteurs censés lui donner forme euh, en ignorent la substance. En fait. Donc, du coup... Euh, au sein des, des dispositifs en fait, qui peuvent être mis en place pour promouvoir une éducation de, de qualité aux ODD, le, on, on a trouvé que le MOOC présentait plusieurs intérêts. Donc, il permet de toucher un très large public à travers le monde entier. Il se base sur des ressources dont les, les formats sont appréciés et attractifs, des vidéos relativement courtes, hein, moins de 10 minutes. Et il peut alimenter des démarches d'innovation pédagogique, comme par exemple la classe inversée, que ce soit en formation initiale ou continue. En fait, on verra tout à l'heure les différents usages. Donc en fait, aucun aucun MOOC sur ce sujet n'avait encore été réalisé, donc en, en 2017, que ce soit en français ou en fait dans une autre langue. Donc on a pour construire ce MOOC, en fait, on a commencé par constituer un comité d'orientation qui incluait les principaux acteurs euh, qui en France porte les ODD en fait, hein, comme le ministère de la Transition écologique et solidaire, l'AFD bien sûr, l'ADEME, l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, euh, le, le Comité 21 ou encore l'IDRI, j'en en passe hein, puisqu'il y avait beaucoup, euh, beaucoup de structures, c'est-à-dire qu'on en fait on a constitué une équipe pédagogique pluridisciplinaire de, il me semble, 32 experts euh, issus de 26 structures variées, c'est-à-dire aussi bien des universités, des entreprises, des établissements publics, la société civile, aussi bien issus des pays du Nord comme des pays du Sud. Et la parité homme-femme a été aussi rigoureusement observée dans cette équipe pédagogique. Donc au final, il y a un MOOC de quatre, quatre semaines qui a été construit. Et donc, donc tous les contenus en fait, ont été réalisés en, en français et on verra tout à l'heure que nous, dans un second temps, les, vi les vidéos ont été doublées en cinq langues. Et euh, donc voilà, donc, le MOOC avait pour ambition d'informer, de sensibiliser, de donner envie en fait, de se mobiliser autour de ces, de, de ces ODD, ou si on était déjà acteur, d'aller plus loin en fait, dans ses engagements, ses réalisations, ses euh, démarches. Donc en fait, on, on souhaitait euh, à la fois... Euh, en introduction, proposer un panorama des grands enjeux mondiaux de développement durable euh, sur la base du GSDR 2019, c'est-à-dire du rapport mondial sur le développement durable qui sortait en 2019. Là. On, on souhaitait, en tout cas à travers ce MOOC, que les gens puissent comprendre la genèse et l'esprit des ODD. On souhaitait donner des clés en fait, pour aider à comprendre ces 17 ODD et la façon dont ils interagissent les uns avec les autres. On souhaitait aussi mettre en évidence des initiatives, des expériences qui ont déjà été lancées pour montrer que des, des personnes, des acteurs se sont déjà mobilisés autour de ces questions, et ce qu'il est possible de faire, de faire réfléchir aussi à ces ODD et de développer les capacités de chacun à se les approprier en, en vue d'un engagement. Parce qu'en fait, du coup, euh, ce qui est important, c'est effectivement euh, l'engagement. On va le voir, puisqu'en fait, il a été produit, en tout cas ce MOOC a été produit avec deux objectifs. Le premier, c'est d'informer, c'est-à-dire présenter les 17 ODD, parce que beaucoup ne connaissent pas encore, et expliquer ce que c'est, parce que bien qu'il constitue une boussole euh, pour concilier résolution des problèmes du présent et construction d'un avenir durable, il demeure très largement méconnu encore à ce jour. Et puis le deuxième objectif, c'était vraiment… Euh, de euh, mobiliser euh, les citoyens, les acteurs. C'est-à-dire que compte tenu de l'urgence de la situation, informer euh, ne suffit pas. C'est pourquoi toute une partie en fait, du, du MOOC a été construite pour donner envie de s'engager, euh, voire pour ceux qui l'étaient déjà, de poursuivre leur engagement. Voilà. Donc, du coup, qu'on soit enseignant, qu'on soit étudiant, élu, agent de la fonction publique, dirigeant d'entreprise, salarié, bénévole dans, dans le secteur associatif, en fait, quelle que soit sa fonction, quel que soit son secteur d'activité, ce MOOC apporte une, une grille de lecture hein, complète sur les défis en fait, qu'ont à relever euh, toutes les organisations en termes de santé, d'environnement, d'égalité, de gouvernance, de responsabilité, j'en passe. Donc, euh, en fait, des initiatives, des expériences ont été mises en avant dans, dans le MOOC pour montrer que des personnes et des acteurs se sont déjà mobilisés, qu'il qu faut encore se mobiliser et ce qu'il est possible de, de faire. Donc, en fait, on a, on a donc rassemblé 35 experts nationaux et internationaux issus des pays du Nord comme des pays du Sud, issus aussi du monde académique comme celui du monde non académique. Et euh, on a donc euh, lancé ce MOOC bah, qui s'adressait à tous les citoyens, car en fait, on, on est tous, toutes et tous, euh, concernés par ces, ces ODD. Et en fait, le, le meilleur moyen en fait, pour les atteindre, c'est encore de s'engager, individuellement et collectivement, et de manière critique et, et, et constructive. Alors, dans, dans ce MOOC, en introduction, donc, euh, euh, on a voulu... Euh, apportait des informations donc sur l'état du monde en, en 2019 au regard des, des 17 ODD. Ensuite, suivait quatre semaines avec une semaine une qui permettait d'apporter des, des éléments sur l'histoire des ODD et d'analyser la vision que portent les, les ODD. La semaine deux euh, met en évidence les universalités en fait, des ODD et, euh, et permettait de les, les décrire hein, en mettant l'accent sur euh, ce qu'ils sont. Sur leurs interactions et sur leur, leur évaluation. La semaine 3 porte sur l'analyse euh, ou montre comment analyser l'appropriation des ODD par les acteurs publics comme les États, les collectivités territoriales. Et la semaine 4, c'est plutôt une analyse ou l'appropriation des ODD plutôt par l'ensemble des acteurs euh, non étatiques de la société, c'est-à-dire de montrer le rôle que peuvent jouer les différents types de forces mobilisatrices pour les, les mettre en, en, en mouvement, les médias, la jeunesse, etc. Et puis, en guise de conclusion, c'était de rappeler quels sont au fond les grands enjeux des ODD dans, dans un contexte de, de changement global. Alors, quelques facteurs clés de succès de, de, notre, de, nos, de notre MOOC. Euh, tout d'abord, en fait, il a eu énormément de succès, puisqu'en fait, c'est un MOOC... Euh, qui a été joué trois fois, il y a eu trois sessions, une session en 2018, une session en 2019, et il y a eu une troisième et dernière session là pendant le, le confinement 1. Et euh, donc au total, c'est un MOOC qui a totalisé près de 30 000 apprenants sur les trois sessions jouées. Euh, il est intéressant quand même de noter que c'est un sujet qui attire de plus en plus les jeunes, et particulièrement le public étudiant, mais tout en intéressant, en intéressant euh, toutes les tranches d'âge. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est le nombre de pays à partir desquels le MOOC a été suivi. Pour chacune des sessions, il faut savoir qu'à chaque fois, il y avait plus de 100 pays représentés, c'est-à-dire que les apprenants étaient issus d'une centaine de pays différents à chaque fois. Sur ces, sur ces apprenants, 30% plus ou moins provenaient d'Afrique francophone. Voilà. Lors de la dernière session, on a observé, comme je vous disais, donc un, un sujet qui attire de plus en plus un public jeune, puisqu'on a vu que 36% avaient moins de 30 ans lors de la dernière session. Donc, on a vu une augmentation du public étudiant, et puis aussi des personnes en recherche d'emploi par rapport aux, aux sessions précédentes. Voilà. Un, un autre facteur de, de réussite, c'est qu'en en fait, on, on propose aussi, en, en dehors des sessions de MOOC, c'est-à-dire, indépendamment de la plateforme FUN, une fois la, la session, les sessions terminées, on, UVED a, a décidé dès le départ, et pour tous ces MOOCs, hein, puisqu'on a, on a produit et coordonné à ce jour 11 MOOCs, et on le fait pour l'ensemble de nos MOOCs, c'est-à-dire qu'une fois la session terminée, on met toutes les vidéos qui composent le MOOC en libre accès, à la fois sur le portail d'UVED et euh, sur notre chaîne YouTube UVED, bien entendu pour nos partenaires, pour nos membres, euh, comme l'AFD et comme Sarah le rappelait tout à l'heure, il est aussi possible de retrouver tout ou partie du MOOC sur différentes plateformes, sites ou chaînes euh, de, de, de, de structures ou d'organismes membres ou, ou partenaires. Alors, ça permet notamment à une grande diversité de personnes de les utiliser, à la fois pour leurs propres besoins ou dans le cadre de formation ou d'enseignement ou qu'elles assurent. Pour ce faire aussi, sur, la, sur le portail de l'UVED, on a justement pour une meilleure recherche des ressources par ODD sur les ODD, on a mis en place une roue des ODD de manière à ce que les internautes puissent retrouver des ressources UVED classées par ODD et des ressources sur les ODD en général. Donc au-delà en fait, de l'entrée ODD euh, via, la, via cette roue -là dont, dont je vous parle, euh, ou le, le filtre de, de recherche, il est possible de retrouver en fait, les ressources ODD euh, dans, euh, le parcours, dans un parcours thématique, puisque c'est là où vous allez retrouver l'ensemble des vidéos qui constituent le, le MOOC. Alors, bien entendu, sans les activités pédagogiques, puisque la plus-value du MOOC se trouve euh, dans les activités pédagogiques que l'on propose, dans les interactions que peuvent avoir les apprenants entre eux ou avec les experts. Mais en tout cas, vous pouvez retrouver en accès libre toutes les vidéos euh, qui composent euh, ce MOOC. Alors, je pensais tout à l'heure, et je refais un... Ça, ça me fait penser tout à l'heure quand Gaëlle parlait, par exemple, du donut entre plancher social et plafond écologique. Par exemple, il y a une vidéo qui a été faite sur ce sujet euh, par Jean Merquette, qui était euh, rédacteur en chef de, de la revue Projet, et qui explique dans cette vidéo pourquoi la représentation du, du donut est souvent utilisée quand on parle des, des ODD. Vous pouvez la retrouver hein, sur la chaîne YouTube UVED, sur le portail de l'UVED, et vous verrez comment il décrit euh, ce que serait un, un espace juste et sûr pour l'humanité et, et, et montre l'ampleur en fait, du défi euh, qui invite notamment à réduire fortement euh, les, les inégalités. Voilà, euh, autre facteur aussi de réussite, c'est que en fait, les... Donc on, on le sait, ça a été rappelé, c'est que les ODD concernent tous les pays, et on a décidé justement euh, de, de traduire en fait toutes les vidéos du MOOC en, en plusieurs langues. Euh, du coup, on a, on a comment euh, doublé les, les vidéos en cinq langues en anglais, en espagnol, en portugais, en russe et, euh, et en arabe. Voilà. Donc, ça permet en fait, d'avoir une très large couverture à l'échelle mondiale, en fait. Euh, car cet agenda, euh, en fait, euh, doit être appliqué par tous les pays, sans exception. Donc, du coup, la réplication, elle, elle est accrue du fait du doublage de ces, de ces vidéos en, en cinq langues. Et puis, les vidéos, euh, un, un des autres facteurs clés de réussite, c'est que les vidéos sont de manière générale peu contextualisées à la France. Donc, elles sont facilement reproductibles et adaptées à différents contextes. Donc, euh, donc voilà. Et, et du coup, c'est vrai qu'on on a voulu, en fait, le, ça se prêtait bien en fait, à, à, à, ce, à ce doublage avec, euh, effectivement, peu de contextualisation et puis une... Le, le monde, enfin, tous les, tous les pays qui sont, qui sont concernés. Donc, euh, du coup, en, en guise de, de conclusion, en fait, on, le MOOC ODD en fait, a, a été conçu pour euh, renforcer l'appropriation de ces ODD par les différents citoyens et acteurs des pays du monde entier. Euh, c'est vrai que toute langue et toute plateforme confondue, c'est à ce jour le seul MOOC qui traite spécifiquement de, de ce sujet. Il a mobilisé une grande diversité de partenaires et d'experts, ce qui est à la fois très original pour un MOOC et très précieux pour garantir que ce MOOC intègre bien les différents regards, les différentes problématiques liées aux ODD. Après, il est évolutif, il est amené à être revu et enrichi. Entre la première session et la troisième session qu'on a diffusée, eh les choses ont été retravaillées, revues et corrigées, mises à jour. Euh donc il est, il est effectivement constamment retravaillé. C'est un, un MOOC, et ce MOOC est une contribution d'autant plus significative à l'appropriation et à l'atteinte des ODD, en fait, qu'à la fois il mobilise et il amplifie. Alors quand je dis qu'il mobilise, entre guillemets, un, un MOOC un peu mobilisateur, c'est qu'il a permis quand même à de nombreuses personnes issues de, de très nombreux pays de découvrir ces 17 ODD et leurs interactions, ça c'était déjà un objectif euh, atteint. Euh, et puis j'espère que ce n'est qu'un début, puisqu'il y aura d'autres sessions. Et à travers les vidéos qu'on met en, li en ligne, en libre accès, en dehors de ces sessions, ça permet justement euh, de faire découvrir ces 17 ODD au plus grand nombre. Il a montré en fait que ces ODD constituaient une véritable grille d'analyse multicritère, euh, permettant à la fois d'avoir une lecture critique de ce qui était entrepris par les acteurs publics et privés en matière de développement durable et d'imaginer euh, des, des projets ambitieux intégrant à la fois euh, des, euh, les dimensions humaines et environnementales du, du développement. Et puis c'est un MOOC aussi, euh, je vous disais tout à l'heure, mobilisateur, mais aussi amplificateur, puisque les personnes déjà investies dans des projets de développement durable ont trouvé des clés dans ce MOOC pour mieux en intégrer toutes leurs dimensions à savoir les ODD et les 169 cibles. Et ils ont également trouvé, donc à travers les témoignages, les échanges entre participants sur le forum, euh, des initiatives dans le monde entier visant à atteindre ces ODD. Donc, une, une double ouverture euh, conceptuelle et culturelle qui permet d'étoffer, voire de repenser en fait, les projets euh, exi existants et, et d'opérer un, un véritable changement d'échelle. C'est vrai que les sessions de ce MOOC ont donné lieu à plusieurs engagements. Par exemple, euh, on a vu du bénévolat dans des associations agissant pour les ODD, on a vu de la création de communautés sur les réseaux sociaux, on a vu l'élaboration de projets euh, dans différentes structures, et notamment des écoles en Belgique. Il y a eu plein d'exemples, peux... voilà, il y en a, a d'autres. Voilà euh, ce, que, ce que je peux vous dire. Euh à ce jour sur ce. Sur ce... Euh, merci euh, beaucoup. C'est vraiment très impressionnant. On ne se rend pas toujours compte quand on voit un MOOC de la quantité de travail en amont qu'il a fallu pour euh, avoir ces experts faire les liens. Moi, pour une conférence comme celle qu'on est en train de, de vivre, euh, il, a, il a fallu déjà joindre beaucoup de monde, mais là, c'est aussi les faire travailler sur le long terme. Donc, c'est encore bien plus difficile. Euh, donc, euh, le succès a été au rendez-vous et ça, c'est génial. Mais il y, a, il y a finalement une chose qu'on n'a pas dit, je crois, depuis le début, c'est qu'il y a un des objectifs, euh, un de ces objectifs de développement durable, c'est l'éducation de qualité, l'accès à une éducation de qualité. Et souvent, ce qu'on entend par éducation de qualité, c'est une éducation un peu euh, avec un, un sens, l'esprit critique, en fait, hein, qu'on ait une, une information validée, scientifique. D'ailleurs, on voit l'apport de toute votre démarche à tous les trois et à vos institutions euh, sur l'approche et la rigueur scientifique dans, dans les contenus pédagogiques et dans la pédagogie et dans les nouvelles méthodes de coopération et de partage. Mais moi, j'ai envie de dire… Euh, Comment plus généralement l'UVED, euh, euh, alors tu nous as dit Delphine que les ressources, ton MOOC c'est une ressource éducative libre. C'est quoi la différence entre le MOOC et les ressources éducatives libres et, et comment est-ce que ça peut permettre d'atteindre l'objectif numéro 4 sur l'éducation de qualité bah, pour moi, le, le, le MOOC euh, en lui-même, c'est-à-dire le MOOC sur les ODD, répond à cet objectif, euh, à cet ODD 4, cette cible 4.5 exactement, si mes souvenirs sont bons, c'est que c'est un cours euh, accessible, c'est-à-dire qu'il est gratuit d'abord. Et ça, c'est très important. Euh, si on veut atteindre et, et donner accès à une éducation de qualité, il faut que l'inscription, euh, le suivi du cours euh, soit gratuit. Ensuite, que ce soit accessible, c'est-à-dire que toutes les vidéos soient associées à une transcription textuelle euh, et qu'il y ait du sous-titrage aussi euh, en français. Chose on, on, peut aussi. Charger aussi. on peut les télécharger aussi Pardon On peut les télécharger aussi, vidéos Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, il est possible aussi de les, de les télécharger, bien sûr. Autre, euh, ce que je vois aussi, c'est qu'on euh, a proposé, comme je le disais, c'est que toutes les vidéos étaient doublées, donc en anglais, en espagnol, en arabe, en russe, en portugais et, euh, et donc accessible en fait euh, très facilement euh, depuis le MOOC par un lien très clairement euh, affiché et euh, sur euh, YouTube, sur notre chaîne YouTube Uved ou sur le portail, euh, elles sont euh, très facilement euh, accessibles, en tout cas toutes ces vidéos euh, doublées en différentes langues. Et puis par rapport au niveau, c'est-à-dire que là, ce cours sur les ODD était introductif. Il s'adressait à tous les citoyens euh, et donc, en fait, les personnes souhaitant suivre le cours euh, n'ont ni le même niveau de connaissance ni la même quantité de temps disponible. Et c'est pour ça qu'on a proposé, en fait, euh, deux niveaux de parcours, un niveau qui s'appelait « essentiel » et un niveau « approfondi » pour qu'on puisse s'adresser euh, le plus largement possible à, à tous les citoyens, quel que soit euh, son niveau. Et, et donc, en ça, en ça, euh, en ça il, il, il répondait aussi à cette ODD euh, 4. Est-ce qu'il y, euh, voilà. est qu y a des difficultés sur les licences de droit d'auteur Est-ce que vous avez des difficultés avec des auteurs Est-ce que vous les rémunérez euh, spécifiquement pour euh, la prestation qu'ils font qu Comment ça se passe pour euh, je veux dire parce que tout ça c'est formidable, c'est ce qui est permis par le fait que les auteurs acceptent de mettre sous licence libre réutilisable leur contenu. Qu'est-ce que vous utilisez Est-ce que ça pose des problèmes particuliers Bah, on, on utilise toutes les toutes les vidéos en fait sont proposées sous licence Creative Commons, euh, c'est-à-dire euh, pas attribution, pas d'utilisation commerciale, pas de modification. Et donc, elles peuvent être, elle être utilisées, bien entendu, en formation initiale. Euh, C'est-à-dire qu'en formation euh, continue ou professionnelle payante, euh, il faut euh, se rapprocher du VED et effectivement, euh, voir éventuellement euh, avec la structure qui souhaite jouer ou euh, réutiliser tout ou partie du MOOC, euh, dans ce contexte de formation continue ou de formation professionnelle euh, payante, les modalités pour pouvoir mettre en œuvre cette, euh, cette formation. Mais sinon, bien entendu, qu'à partir du moment où on met en, en libre accès, euh, elles peuvent être euh, voilà, visionnées très largement et utilisées euh, en formation initiale. Il faut bien entendu euh, respecter la licence Commons qui, euh, qui, qui est rattachée. Voilà. Alors, pour de... répondre aussi à ta question. Citer les que, auteurs. Ouais. Voilà, bien sûr. Euh, les Effectivement, des crédits. Après, pour ce qui est du, de, de, de... Comment tu parlais du, De rétribuer les, les, les auteurs. Nous, il faut savoir qu'au au sein du VET, tous les MOOC, en fait, que l'on a produit et coordonné à ce jour, qui représentent, puisqu'on a fait appel à, à près de 300 enseignants-chercheurs, experts, scientifiques... Euh, aucun n'est euh, rémunéré euh, pour ce faire voilà. donc euh, du coup ce sont des, des contributions euh, euh, qui euh, je, je pense que la, la volonté en fait de, ces, de tous ces scientifiques, de ces experts c'est euh, justement de répondre à cet objectif euh, de favoriser le libre accès au savoir et ça c'est important et ça rejoint notamment cette OTD4 où ils ont tous cette volonté de donner accès à une éducation de qualité, de favoriser le libre accès au savoir. Merci, Delphine. Alors, pour, pour terminer, Gaël, vous qui vous mettez, mettez l'intégralité de, de, de l'offre de formation du, du CRI dans le prisme des ODD, euh, est-ce que vous avez déjà réfléchi, enfin, est-ce que est, vos ressources sont, sont sous licence Creative Commons est-ce qu'elles sont ouvertes ou est-ce que c'est normal d'en garder une partie, Enfin voilà, d'avoir une, une approche selon les utilisations commerciales, non commerciales Est-ce que vous avez déjà réfléchi à tout ça ou pas tellement je, je pose la question très naïvement. Euh, oui, c'est une question euh, intéressante. Euh, c'est ma réponse qui va être naïve, plus que ta question, euh, qui est informée. Euh, nous, on n'a pas, on n'a pas ce savoir-faire euh, juridique pour ce, le type de. Ce qui, nous, on est, on est dans une démarche extrêmement simple, qui est que. On a la chance d'avoir des moyens pour développer des contenus. Euh, on les met en, en, en accès libre euh, pour que ça puisse bénéficier un maximum de gens. Euh, euh, ce qu'a qu très bien euh, présenté Delphine tout à l'heure, c'est qu'un des problèmes du MOOC, c'est que s'il n'y a personne pour pouvoir, par exemple, en faire la facilitation, euh, les gens ne peuvent pas les suivre. Donc, il faut pouvoir, d'une certaine manière... Euh, dissocier euh, les contenus qui doivent pouvoir être en accès libre et les les activités euh, pédagogiques qui elles doivent ouais. pouvoir euh, être euh, assurées avec des et des mentors parce qu'il se passe quelque chose de totalement différent donc ça c'est une partie de la réflexion qu'on a en ce moment euh, sur les outils qu'on est en train de développer et, et qu'on souhaiterait bien évidemment mettre en partage, c'est est comment est-ce qu'on passe à l'échelle sur euh, la partie pédagogique. Parce que créer des contenus, euh, c'est pas forcément le plus difficile. Et il euh, y a tellement de gens qui veulent euh, participer que trouver, euh, enfin, récupérer la licence de... De telle ou telle figure ou de telle ou telle personne dans le monde de la science, on a toujours opéré de façon euh, libre et, euh, je dirais, euh, on a évidemment un problème avec certaines maisons d'édition, mais mais mais fondamentalement, le l'échange du savoir doit se faire sans friction, sinon euh, c'est juste impossible. Donc ça, ça c'est pas c'est pas ce qui est le plus embêtant. Ce qui est compliqué pour nous d'un point de vue technique, c'est euh, si par exemple euh, tu veux créer de l'engagement et tu veux créer de la de la euh, tu veux créer de la participation. Euh, souvent, tu as besoin de, cr de créer une séquence euh, dans, dans le cours. Par exemple, tu vas donner certains éléments sur lesquels les apprenants doivent aller construire, explorer, développer des choses, interagir, etc. Et tu ne peux donner qu'une une autre partie de, de, du contenu que si le premier a été, entre guillemets, digéré, malaxé, métabolisé, euh, euh, structuré autrement. Donc, si, si tu mets tout en libre, en libre accès, euh, ceux qui sont dans la formation vont pouvoir jouer, jouer entre guillemets avec les contenus, mais ceux qui n'y sont pas euh, vont, vont auront très naturellement tendance à aller regarder euh, euh, toutes les vidéos d'un coup, et, et, et, et on sait bien que la, la capacité de rétention à ce moment-là diminue très fortement, et la capacité d'engagement elle tombe à zéro. Euh, donc là donc il y a plutôt qui est de d'inventer des nouveaux modèles pédagogiques qui soient capables à la fois de scaler euh, mais qui, un peu comme un jeu, euh, te permettrait d'avoir euh, accès au niveau 2 ou au niveau 3 qui n'est donc pas en libre accès mais qui est en libre accès sous sous sous euh, réserve que tu as déjà fait un certain nombre de choses pour pouvoir euh, maintenir ou, ou favoriser euh, la, la possibilité que les, que les apprenants soient dans le flot. Ah ben, très très bien, c'est très intéressant. De toute façon, j'ai toujours dit, on aura beau avoir tous les, toutes les ressources éducatives libres qu'on veut, c'est pas pour ça que les gens vont se précipiter dessus et aller apprendre. Et effectivement, c'est toute la question aussi de dire, on facilite le travail de, du formateur avec les ressources éducatives libres mais après on y met des pratiques pédagogiques qui sont aussi ouvertes et mais voilà, la question des licences, ça, ça rentre aussi maintenant dans la dans la culture générale euh, du numérique, parce que, euh, on, doit, on, doit, on doit être... Euh, il y a des personnes qui partagent très généreusement, mais finalement, il euh, y a des freins mentaux des autres pour les réutiliser. Et aussi, si elles n'ont pas exprimé euh, qu'elles qu acceptaient qu'on prenne leur, leur cours, hein, par défaut, est, il est interdit de reprendre le cours, selon le code de la propriété intellectuelle. Mais euh, voilà. On, merci. Euh, alors, le dernier mot à, à Sarah. Sarah, est-ce qu'il est qu y a une, quelque chose que tu as appris ou est-ce que tu savais déjà tout dans ce qu'on vient d'entendre et, euh, <rire> et puis surtout, euh, bon, je, te, je te laisserai terminer en rappelant euh, la plateforme qui va être lancée le, le 20 novembre 2020. Ah, je ne t'entends pas, le micro est fermé. Oui, on ne sait jamais tout, évidemment, et, et merci à, à, à Gaëlle et Delphine pour, pour ce webinaire riche. Euh, maintenant, je les connais bien. Euh, le CRI, c'est un de nos inspirateurs. Hein. J'en profite pour les remercier chaudement parce qu'on réfléchit énormément avec eux depuis longtemps et, et évidemment toute cette approche des compétences du 21e siècle et d'apprendre autrement, on en parle depuis ben, plus de deux ans maintenant, qu'on qu qu se connaît et qu'on avance ensemble, donc euh, euh, évidemment on leur doit beaucoup et, et on, on est toujours très très heureux de, de, de travailler ensemble, on a monté des une école d'été des ODD ensemble. On n'en a pas parlé de cette école d'été, mais c'est vrai que c'est un format extrêmement intéressant euh, qu'on reproduit euh, et qui est au service de euh, trouver des solutions euh, à partir de... de, de, de, de cherche ce sont des chercheurs qui réfléchissent ensemble et qui définissent leurs sujet de recherche en, en interdisciplinarité, donc... Euh, c'est intéressant aussi de, de voir que des communautés de chercheurs euh, d'horizons différents euh, peuvent réfléchir par ces méthodologies d'intelligence collective et travailler autrement. Donc on voilà, on travaille beaucoup avec le CRI sur ces aussi ce concept de territoire apprenant. Et puis, avec Delphine, évidemment, on travaille sur ces MOOC depuis aussi. Ben Moi, depuis deux ans que je suis là. Et puis, avant, quand j'étais à l'IRD, on travaillait déjà ensemble. Donc, toujours avec beaucoup de plaisir parce qu'on est sur des, de la, de la réflexion-action. On essaie toujours de, de, de trouver les, les outils pédagogiques qui collent le mieux aux enjeux d'aujourd'hui. Et c'est un sujet tellement important tellement passionnant et ça il faut le, le dire et le redire, euh, investir dans, dans l'humain, investir dans la formation, c'est au cœur des enjeux aujourd'hui et trouver les moyens de, de, de faire vivre cette intelligence collective et d'arriver à, à des solutions pour, pour faire autrement, pour, pour nous sortir de de, de, de, ce, de cette impasse dans laquelle on, on pourrait se diriger. Donc, euh, voilà, c'est un enjeu majeur et euh, donc, euh, évidemment, euh, investissons sur, sur ces sujets et euh, bah, cette plateforme qui va s'appeler Air Campus comme ressource, le R comme ressource, euh, bah, donc, euh, c'est l'ex- flex AFD qui, qui est en train de, de, de, de s'améliorer, de entre guillemets. Ben, L'idée, c'est vraiment de mettre à disposition libre euh, les ressources libres euh, qu'on trouve de manière euh, assez dispersée, avec tout cet enjeu de faciliter l'accès à cette immensité de ressources aujourd'hui qui existent. Euh, faire ce travail de sélection, de faire ce travail d'orientation, de, de, de classement, de hiérarchisation, de mise à disposition. Et puis, euh, ben, on est comme, euh, comme tout le monde ici, on est face à cet enjeu de mieux animer l'accès aux connaissances. Et donc, on y réfléchit. On est euh, évidemment sur euh, l'animation par le biais de, de, de, de, de webinaires. On, on anime nos MOOC, on est dans des des réflexions sur euh, euh, comment euh, mettre en place des SPOC euh, qui, qui, qui fonctionnent bien et on y arrive de, de mieux en mieux. Euh, Cécile, demain, euh, Cécile Becker vous, vous parlera de la manière dont on anime nos MOOC. Donc voilà, on est aussi sur cet enjeu de le virtuel, c'est très bien, le digital, c'est essentiel pour mettre à disposition, mais euh, l'apprentissage, il se fait par le dialogue, par la réflexion collective et donc comment on fait pour accompagner les apprenants sur ce chemin de l'assimilation, de l'inspiration, de la transformation. Donc voilà, merci beaucoup Perrine pour avoir organisé ce, ce webinaire et merci à vous deux pour cet échange. Eh bien, merci, alors merci à vous trois et le mot de la fin c'était pour dire que j'ai rencontré Gaëlle lors de la d'une édition de 2017 sur les open badges épiques, hein, la conférence épique qui a eu lieu la semaine dernière, hein, qui a eu lieu l'année suivante au CRI Paris, puis à l'Université de Lille, <rire> et euh, cette année en ligne la semaine dernière. Et euh, donc, on a une membre active de la communauté euh, parmi nous dans cette conférence qui s'appelle Caroline Bellaménager et qui m'a appelé hier pour dire « il est temps de mettre des badges et de reconnaître » reconnaître toutes ces personnes qui contribuent aux ressources éducatives libres. Et je trouve que c'est une excellente initiative et que vous seriez très bien placés pour faire des propositions, puisqu'on lance l'idée avec Caroline de dire « je voudrais reconnaître telle contribution aux ressources éducatives libres » et donc pourquoi pas à celle particulièrement concernant des objectifs de développement durable. Et le donut, évidemment, on le mettrait dedans. Voilà, je vous remercie euh, beaucoup. On termine avec cinq minutes d'avance. Ça laisse à tout le monde le, le temps de faire une pause. Il y a encore euh, plusieurs euh, webinaires qui vont suivre, comme euh, Trouver, Produire et Partager des ressources éducatives libres en Afrique, euh, qui va donc commencer à 15h30. Il y a aussi euh, euh, la, celle qui aura lieu à 19h ce soir euh, sur l'accompagnement des enseignants, des, ense des étudiants à distance avec la TELUC. Canadienne, Et puis, la dernière qui, euh, qui m'échappe, mais il y a encore tout le programme à revoir euh, sur le site euh, Open Education Global francophone. Merci à tous et à, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.